Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Pour vous montrer dans Ines Eleven 2 Comment avoir Shadow Le joueur des empereurs noirs Première chose Vous devez avoir fini le jeu Et à l'entraîneur d'Hurley, Kane, L'entraîneur de tsunami quoi Vous devez avoir battu Jusqu'à carte Ensuite On va aller à Cybertech. Vous devez l'avoir battu, il est à Ogaidou Pour moi c'est le premier, mais si ça se trouve... nous, ce serait... Vous devez chercher encore. dans autre recherche, ça Vous devez connaître. Tac, tac, tac. Ok. Il est dans jeu. Désolé pour cette erreur. Hein. Ok. Si vous n'avez pas très bien vu un truc, mettez sur pause, forcément. Hein, bon. Désolé, un défi. Qu'est-ce que c'est chiant ces trucs Ils ne me pas des fiches, je pense. Voilà. Ok. Je me rappelle que c'est pour avoir shadow, hein. Mais vous êtes obligé de les avoir. Ah, c'est qu'est-ce que je fais, moi Je vous rappelle que c'est Inazuma et 2. Tempête de feu, je vous l'avais pas dit, mais bon. Voilà, tout ça plus rapide comme ça, voilà. Ah, ça fait vraiment le droit de tenir une caméra. Je vous jure, c'est pas pratique à hein, tenir une caméra et faire une vidéo en même temps. Mais pourquoi tu me poses sans fois la même question Alors... Alors, Night Night Je l'ai pas Autre recherche... Même critère... Là non plus, je l'ai pas Autre recherche... Même critère... n'est toujours pas votre recherche même critère encore pas votre recherche même critère je on va la voir non je toujours pas autre recherche, même critère ça peut durer longtemps oh, mais tu me l'as me <rire> S'il te plaît Allez quoi Ah oh Tu m'aurais jamais... Ça peut durer longtemps, alors persévérer. Hein. Il me met 500 fois une Voilà Enfin Knight Malcolm Knight 5. Ce voilà, voilà. Je sais où il est, c'est bon. Allez, on y va direction Nara. Alors, je vais vous montrer parce que sinon c'est difficile. Hop là euh, Nara en ville je vous parle parce que sinon je vais faire un petit peu de commentaire. Et bien il sera là voilà voilà Et vous en avez. ensuite là il va falloir faire une petite manipulation on attaque je vais le mettre temporairement contre comme vous pouvez le voir sur l'écran du haut j'ai king Ensuite Axel, ensuite John ensuite Dieu. Je vais vous expliquer dans les commentaires, parce que c'est ça oui je vais vous expliquer ça aussi, vous devez avoir battu une carte dans l'équipe d'Hurley pour pouvoir euh, recruter Malcolm et Knight. Donc là, cette modification est à faire obligatoirement. Joueur, le premier, vous devez mettre Fell. Et Night, vous devez le mettre en deuxième. Bon après je la remettrai parce qu'ils sont nuls. Et voilà. Ensuite je vais dans la carte. Et là on va aller à Tokyo. Ah non, pourquoi je fais dans la caravane désolé Désolé si vous voyez très mal. Bon je vais essayer de stabiliser la caméra. Non, c'est la tour, voilà, hop là, dernière étape pour avoir Shadow, là hein, Ensuite, il y a un petit coffre, On vais vous le montrer hein, avant de faire l'étape de Shadow, hop là, vous tenez 400 points d'expérience, c'est déjà pas mal, c'est du cadeau ça. Hop là, et il est là, regardez. Tada, tada. vous voyez là qui est là, hé <rire> Shadow. Bon, je vous mettez le, le dialogue. Qu'est-ce que tu veux Rejoindre ton équipe J'aimerais vivre dans l'ombre. Et entre eux dans la lumière Oui hmm. Tu te, tu me plains Mon côté obscur ne te, fer, ne te fera pas peur Je veux bien jouer avec vous Mais attention, n'essaye pas de, de, de sonder les profondeurs de mon âme Tu pourras ne pas t'en remettre Bon, il est un petit peu méchant, hein, mais bon, voilà. Mais il est super puissant. Regardez-moi les techniques. Bon, je vais vous montrer. Là, je fais les coffres. Tu donné 50 points de motivation. Ouais. Vous avez obtenu 0 points de motivation. Comment c'est trop bien. Bon, bah, je crois que c'est le l'heure de se dire au revoir. Salut à tous!